Nous avons une alerte sanitaire sur la base. Frank Flanders, notre ingénieur en chef, vient d'attraper une maladie que l'on pensait impossible de contracter sur Mars. Le paludisme Cette maladie est provoquée par un protozoaire parasite, le plasmodium. Or, ce parasite n'est transmis que par des moustiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des moustiques se sont introduits dans notre base. Nous les avons traqués partout, dans tous les couloirs et tunnels de la base. Rien n'y fait ils sont résistants aux insecticides que nous avons bricolés au laboratoire de chimie avec les moyens du bord. Ils ont certainement eu le temps de muter au cours du dernier voyage du vaisseau Teia. Abdeslam et lamel Procédez à des analyses d'échantillons biologiques sur les colons détectés à risque de la base et listez ceux qui sont susceptibles d'attraper le paludisme afin que nous puissions leur donner un médicament préventif. Elis Doub partir des analyses génétiques effectuées sur les moustiques Identifier les mutations génétiques responsables de la résistance. Cela nous permettra peut-être de réaliser un insecticide plus efficace. Jamie Libet, vos connaissances sur ces insectes nous seront très utiles. Trouvez des moyens pour nous débarrasser de ces moustiques, insecticides, piège, lutte biologique, comme vous voulez. Ceci est un ordre pour mission.